Bonjour à tous, on est euh, samedi le 23 novembre euh, 2019. Alors, on va regarder ce, ce qui s'est passé les derniers, les derniers jours, dernières semaines sur les marchés. Euh, c'est sûr qu'on voit que les, les indices, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, les indices euh, poursuivent des nouveaux records. Euh, comme je j'avais dit il y a quelques semaines, il euh, n'y a vraiment rien qui nous démontre que ça puisse euh, se revirer euh, subitement. Encore, en tout cas, euh, c'est... Euh, <rire> à cause d'une injection massive de la Fed, une situation qui est quand même très paradoxale et en même temps très choquante pour les personnes de différents pays qui se trouvent, qui ne se trouvent pas en faire partie de, du 1% des plus riches parce que dans le fond, ce que les gouvernements font, la Fed, le gouvernement américain et les autres gouvernements au niveau de l'Europe aussi, euh, la BCE, euh, l'Europe, la banque d'Europe, de, euh, en injectant des capitaux comme ils font euh, d'une manière éhontée dans le, le système, euh, dans le fond ils hypothèquent les générations futures. Euh, ce qu'ils font, ils empruntent aujourd'hui, puis dans la réalité ils paieront jamais ces dettes là. Euh, euh, aux États-Unis, on était à 22 000 milliards, on arrive, à, on arrive, où on est rendu à 20 3 000 milliards, l'Europe, euh, j'en ai aucune idée comment que ça sera vérifié là, euh, sur euh, mon site, justement dans la section économique, euh, tous les chiffres sont là, on peut aller euh, voir ça là, quand, quand on a du temps, qu'on veut s'amuser à regarder euh, euh, les, euh, les produits intérieurs bruts, euh, la dette face aux produits intérieurs bruts, bien, vous allez euh, regarder ça si vous avez rien à faire, euh, c'est vraiment intéressant. Donc, je sais que ça intéresse pas beaucoup de personnes de savoir euh, c'est ça qui est le drame. Dans le fond, euh, on est tous concernés par l'économie puis ça intéresse à peu près euh, personne. Ce qui se passe en ce moment euh, sur les marchés mondiaux, euh, c'est vraiment euh, catastrophique pour euh, les classes moyennes, les classes pauvres, euh, parce qu'on on injecte d'argent dans le système et ce qui est... Vraiment, euh, une mauvaise chose, c'est que l'argent qui est injecté dans le système euh, profite aux, aux riches dû au fait que les entreprises riches euh, euh, réachètent leurs propres actions au lieu de réinjecter des sous dans le système. Surtout au niveau américain, les entreprises euh, ferment leurs potes, font des, rest des euh, restreignent euh, leurs investissements. Donc, euh, l'argent qui est euh, disponible pour les banques, les banques, c'est la même chose. Les banques euh, ont de la difficulté à se prêter les unes les autres. Euh, c'est ce qui, qui a fait découler la crise des ripos. Mais ce que le gouvernement a fait, le gouvernement américain, la Fed, injecte, injecte, injecte des capitaux. Donc, euh, cet argent-là va... Euh, dans l'investissement hein, l'investissement qui crée aucune richesse d'ailleurs, euh, tout à l'heure on va regarder ça sur des graphiques, il y a la vélocité de l'argent, euh, la vélocité de l'argent c'est la, la vitesse à laquelle l'argent euh, se promène entre les, les intervenants du marché, euh, mais ça peut être vous et moi ça peut être n'importe qui, on a une petite vélocité pour euh, l'argent qui, euh, qui est dans l'économie réelle euh, si je veux acheter euh, une pinte de lait, je ne prends presque pas de lait, là. même j'en prends pas, euh, un pain, on va dire un pain, je vais acheter un pain, mais moi je me trouve à participer à l'économie en faisant mon achat de pain, euh, et ensuite la personne qui euh, a l'entreprise, qui crée le pain, lui est obligé d'acheter d'autres, des, des, des appareils pour faire son pain. En tout cas, On a tout le cycle économique euh, qui euh, est une économie normale, capitaliste, qui euh, fait en sorte que tout le monde euh, tire son compte. Tout le monde euh, euh, est heureux d'un cycle qui fonctionne comme ça parce que euh, celui qui fait des souliers, celui qui fait du pain peuvent s'échanger, euh, ce qui est le, le danger principal. Et donc, euh, tout le monde est heureux, mais euh, on n'est plus dans une économie comme ça. Malheureusement, les gouvernements qui ont pris le le contrôle de l'économie, en ayant peur que euh, que le, le saint marché euh, euh, se casse la figure, et, et en ce moment, euh, ce qu'on vit euh, sur les sommets, c'est encore ça. Et la conséquence, comme je vous disais tout à l'heure, on le voit, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de révoltes en ce moment euh, sur la planète, on n'a pas rien que les de la jaune, on n'a pas rien que beaucoup, beaucoup de pays où la colère gronde et c'est sûr qu'il y a différents motifs, là, mais euh, un des motifs, principaux euh, principal dans toutes les les, les, euh, les les regroupements de personnes qui en ont un peu assez, c'est de voir justement les banques centrales qui injectent de l'argent de l'argent et le petit peuple le monde normal qui ont euh, pas des gros salaires nécessairement, on parle pas de gros salariés, euh, en arrache, euh, sont obligés de cumuler trois quatre boulots pour essayer d'arriver, les salaires ne euh, montent pas à tout casser, et on voit à côté les riches s'enrichir de plus en plus. Il euh, y a un seuil euh, qui euh, probablement va venir, euh, euh, qui fait en sorte que le peuple euh, n'accepte plus, de plus euh, cette situation, et c'est ça qui est en train de se produire. Donc, euh, euh, je ne suis pas euh, pour l'économie la, la, la, euh, qu'on devrait injecter des... Des capitaux directement aux, aux personnes parce que ça devient du socialisme et je ne suis pas un socialiste, mais par contre, il y a quelque chose qui est profondément choquant dans cette situation, puis c'est sûr que ça me fait réfléchir. Je, je, je, je, je me dis si on a le, les gouvernements injectent beaucoup d'argent. De, de, au niveau des personnes directement, donc euh, par des allocations, par des baisses d'impôts, peu importe quoi, c'est sûr que la classe moyenne et la petite classe qu'ils vont faire, tout simplement, c'est consommer. Donc, ils vont aider à l'économie euh, de on va dire de repartir. Avec les indices qui sont si hauts comme ça, on a la difficulté à voir repartir, à employer le terme repartir, mais euh, au moins, ce que ça permettrait de faire, parce qu'il y en a qui, qui disent que si on fait ça, ça, ça va faire en sorte qu'on va créer beaucoup d'inflation, tout ça. En tout cas, avec ce qu'on voit en ce moment, que les riches deviennent encore plus riches, euh, euh, se, remplissent, se remplissent les poches avec euh, les, les excès de, de, de capitaux sur le marché que les gouvernements font comme cadeau aux riches, bien les, les classes moyennes, les pauvres, en, en bénéficient pas. Donc, euh, je sais pas de quelle manière. Je, je pense que oui, il euh, y a des manières d'injecter de l'argent directement euh, au, au peuple au lieu de donner ça au, au, à ceux qui en ont plein les poches, qui savent même plus quoi faire avec euh, euh, leur argent. Lorsque Obama en 2008, a, est rentré au pouvoir et euh, tout a craché, le système monétaire a craché, et c'était euh, important de euh, d'injecter des, des sous dans le système bancaire, ce qu'on nous a dit pour pas que les banques fassent faillite. Euh, certains ont dit non, on laisse aller le système, les banques qui se cassent la, la gueule, il euh, n'y a pas de problème, ils ont, ont fait des excès. Ben, en tout cas, ça a passé, ça a passé. Ben, bon, tout le monde s'est fermé, puis bon, ben, on paiera ça plus tard. Donc, le peuple a payé les gaffes des banques, mais euh, 10 ans plus tard, 10 ans, 11 ans plus tard, le même scénario s'est se pro, produit. Les banques sont allées encore dans des risques euh, impossibles, incroyables. Euh, et les personnes, euh, les petits, les contribuables de tous les pays, euh, donc, euh, vont ramasser euh, la facture et euh, payer euh, comme des contribuables. Euh, ben, là, je pense que c'est ça qui est la colère qui gronde euh, en ce moment sur la planète, c'est qu'on veut plus accepter cette situation-là. Euh, que les riches deviennent plus riches que les, les, les pauvres, les classes moyennes aussi, les classes moyennes qui en arrachent, euh, non, on paiera pas. On n'augmentera pas notre fardeau pour que certains, euh, certains qui sont une petite euh, minorité de la population deviennent de plus en plus riches. Ou, ou même des entreprises, des, entreprises qui, euh, des grandes entreprises capitalistes qui sont des entreprises zombies qui profitent euh, vraiment plus à l'économie. Euh, moi, je, pour la petite entreprise, mon fils a une petite entreprise, j'ai eu une petite entreprise, euh, c'est extraordinaire de contribuer à l'économie de cette manière-là qu'on puisse participer directement à créer des emplois, à, à, à dépenser dans le fond. On fait rouler l'économie parce qu'on a plus de besoins lorsqu'on est une entreprise que lorsqu'on est un individu. Donc, on fait rouler l'économie, on achète beaucoup de, frais, de services, de, de matériel aussi pour faire rouler notre entreprise et on revend ça avec un profit et c'est super. Tout le monde y gagne, euh, le gouvernement y gagne par le prélèvement des taxes, car c'est très raisonnable quand ce n'est pas exagéré, euh, les, le gouvernement gagne. Euh, souvent, je peux vous avouer qu'au Québec, euh, c'est exagéré, et même en France encore plus, je pense que c'est le pays le plus taxé euh, de l'OCDE que j'ai lu hier. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand même, dans un système capitaliste euh, normal, où euh, il y a un vrai capitaliste, euh, une vraie compétition. Tout le monde gagne, euh, y gagne. Et en ce moment, on n'est pas dans des paradigmes comme ça. On est dans un capitalisme faussé où les grandes entreprises, les grandes, très grandes, je parle surtout aux États-Unis, bénéficient euh, de cadeaux du gouvernement dû au fait que les grandes entreprises ont un poids médiatique plus important. Donc, euh, lorsqu'ils qui soit engage des personnes ou soit euh, mettre à pied des personnes ça paraît plus donc euh, les gouvernements souvent euh, donnent plus aux grandes entreprises et pourtant ce sont les petites entreprises même aux États-Unis quand on dit petites et moyennes entreprises qui euh, créent plus d'emplois qui font rouler l'économie. Et même les grandes entreprises, j'ai travaillé pour une grande entreprise toute ma vie, euh, il y a des grandes entreprises, euh, pour ne pas le nommer, c'est Rio Tinto qui est un... J'ai rien, rien à dire, j'ai vraiment apprécié cette entreprise-là. C'est une grande entreprise, une minière qui a, euh, euh, qui a des valeurs, beaucoup, beaucoup de valeurs. Euh, je, je sais, j'étais là euh, 30 ans. Euh, et... Euh, euh, je pense que euh, la, la manière qu'elle qu fonctionne cette minière là, c'est de tout simplement euh, euh, euh, sortir euh, du minerai de la terre et euh, à, à tous les niveaux là, parce que euh, Rio Tinto euh, c'est moi bon, c'était euh, section de d'oxyde de titane et de fer, mais il y a Rio Tinto cuir, Rio Tinto euh, euh, aluminium, Alcan, Rio Tinto euh, acheté Alcan, donc euh, non, c'est des grandes entreprises qui produisent de quoi, et qui, mais il y a certaines entreprises, et je n'en pas le nom des, des entreprises de technologie euh, qui en ce moment, on, on, c'est exagéré, euh, la technologie, euh, dans le fond, en, en ce moment, on n'a on pas d'innovation majeure, on parle de la 5G, on parle euh, dans le futur des, euh, des ordinateurs quantiques, on n'est pas rendu là. La 5G, par contre, ça s'en vient. Et puis, euh, oui, ça peut révolutionner euh, les technologies, mais en ce moment, il y a des entreprises technologiques qui euh, nous en euh, jouent des bonnes. Euh, L'histoire de WeWork, dernièrement, euh, c'est abominable ce qui est arrivé. Euh, euh, c'est, euh, On voulait mettre en, bours en bourse une, une patente, un organe. <rire> location de bureau, là, une patente qui avait été inventée uniquement pour euh, aller à la bourse et aller chercher euh, des capitaux pour se remplir les poches. Ça n'a pas fonctionné, puis aujourd'hui, euh, l'entreprise fait ramasser de pas à peu près euh, euh, la valorisation de ce qu'elle est. Dans le fond, c'était de la, de la frime. Bon, ben, c'est ça, on parle d'entreprises de, vraiment différentes. Une entreprise, qu'elle soit petite, une petite PME, ou une grande entreprise, comme je vous ai parlé, des grandes entreprises, des grandes bannières qui réussissent très bien, qui euh, créent euh, des emplois, puis en même temps qui font virer l'économie. Euh, je ne vous nommerai pas de grandes entreprises que vous connaissez, mais il y en a autour de nous qui sont vraiment productives et qui et, ils ont quelque chose à, à offrir. Euh, mais les entreprises qui, euh, zombies euh, qui n'ont absolument rien, au contraire, euh, portent de lourdes dettes et euh, continuent dans leur même euh, scénario et les gouvernements euh, aident en achetant les obligations, bien ça c'est des entreprises qui nuisent à l'économie. Donc, euh, pour euh, terminer, euh, je pense qu'on va aller euh, voir, euh, ça se porte pas long, on va aller voir les graphiques. Puis on va parler, bien entendu, aussi euh, euh, de l'art. Euh, attendez une petite minute. Euh, OK. J'ai de la difficulté un peu ce matin. On ça comme ça. Bon, je pense que tout devrait être rentré dans l'ordre. Oui, bon, c'est beau, excusez, <rire> techniquement, euh, on va premièrement regarder le graphique de l'or. ici, euh, euh, on se trouve à être en face d'un graphique long terme, euh, je vais enlever les... Euh, j'ai tracé plusieurs euh, lignes ici pour ne euh, pas nous distraire de la réalité de ce qu'on vit en ce moment, on se trouve à avoir un, un, un grand graphique, une grande montée de 2000... On rappelle encore ce qui est arrivé dans la montée. Ça ne s'est pas fait d'un coup. On a eu des consolidations longue période. 2009, euh, avec le crash qui est arrivé là, euh, pas subi une grande, grande correction euh, comparé des autres indices, mais quand même. Puis après, on est monté avec des consolidations, tout ça. Donc, euh, le scénario de la montée de 2000 jusqu'à 2000... Euh, euh, on va dire 2011 à peu près, là. on voit très très bien que les, euh, la montée de l'or se fait euh, par palier et c'est assez long aussi. La grande figure qui s'est faite, tête et épaule, euh, regardez, on la voit très très bien ici, épaule numéro 1, tête, épaule et là on est en montée. La ce qu'on vit en ce moment, c'est une consolidation tout à fait normale, comme ce qu'on a vécu ici. Euh, ici, c'était un creux qui était pas mal euh, déterminant au mois de septembre 2018. On a eu une première montée, une autre consolidation, une montée très très forte, qui correspond, bien entendu, on le rappelle, à cette briseuse de 1360, une résistance qui perdurait depuis très très longtemps. Regardez ici les sommets qui étaient, la résistance était euh, euh, vraiment défoncé euh, d'une manière euh, vraiment, vraiment importante. Bon, ben on, on est ici, on est rendu ici, on est passé, euh, j'ai écouté quelqu'un qui parlait de vagues, euh, ceux qui, qui euh, regardent les vagues, là, euh, théorie des... bon, je crois, en tout cas, ça serait, euh, je vais vous résumer, ça serait la vague 1, 2, 3 et on s'est rendu ici, on ne sait que ça aurait été, puis 5, c'est la dernière grande vague qui euh, irait euh, plus haut, euh, on, on parle de, du 1600, 1700, c'est loin un peu, mais tout, tout peut arriver, euh, regardez dans le fond, moi je regarde de, de, de, de ce que je vois ici au niveau de mes moyennes mobiles, c'est les moyennes mobiles, 25 euh, ben, ça correspond à 5200 on est à la hausse, on est en cons consolidation. Euh, certains avaient parlé du euh, 1440 comme euh, support, on commence à en parler, c'est très très probable, c'est un support qui, ici on voit que c'était le sommet, euh, c'est un, un, un support qui pourrait tenir, parce que, et d'autres parlent qu'on pourrait retracer avec les retracements Fibonacci. Je ne me sers pas beaucoup de ça, mais qu'on pourrait aller même euh, euh, à la dernière brisure ici. Donc, euh, je ne penserai pas. Moi, je pense plutôt qu'on va... Je privilégie plutôt le support ici de 1440 qui se trouve être... Un, ici, on voit qu'il y a eu une résistance qui devient un support qui serait euh, probablement très euh, euh, probable. Donc, on a encore une petite construction à faire ici, au niveau de la descente. Et puis ensuite, on continuerait. Et si on regarde, et c'est ça qui est important, de regarder le tableau sur le long terme. On est vraiment en montée comme ça. On va aller voir rapidement le dollar américain, qui lui, malgré euh, les baisses des derniers, derniers temps, euh, continue quand même à donner de la force. Euh, c'est à suivre, j'ai tracé une ligne ici les supports ne se défoncent pas donc euh, le dollar américain continue et on sait que le dollar américain euh, s'il lui monte, l'or euh, baisse, euh, c'est comme ça que ça fonctionne ils sont, sont vraiment euh, pas reliés vu que l'or, on parle toujours d'or dans le dollar américain, mais dans la réalité euh, l'or se transige dans toutes les devises et pour terminer, on va aller voir ça rapidement au niveau de l'or euh, dans d'autres devises euh, rapidement Standard Poor's ça continue à monter la même chose est, à, là, est arrivée en 2000, janvier 2018 plus qu'une descente la même chose est arrivée en octobre fin euh, 2018 tout on a une bonne bonne descente on se souvient de ça descente euh, et puis là on est monté euh, on continue notre montée, ça peut aller oui, l'excitation est à son compte certains ont parlé de 3300 sur le Standard Poor's ben, on pourrait avoir une autre bonne dégringolade et peut-être que ce serait la dégringolade qui euh, qui nous démontrait euh, qui, qui serait attendue puis peut-être très saine pour le marché, parce que sur le long, long long terme, le Dow Jones va encore continuer à monter, mais sur le court terme euh, on pourrait vivre une correction, vous voyez que Ici, on avait eu une euphorie au niveau des, euh, des indicateurs, et là, on s'en va euh, plus vers la baisse. On va aller voir, euh, euh, je vais aller voir Gold, pour vous montrer euh, un peu, euh, souvent, on, on regarde l'or euh, sur, ça euh, c'est un site, le Gold, Gold Price, euh, je vais là, puis c'est pour vous montrer, j'ai pris un site qui... Qui montre cette réalité-là tout simplement euh, regardez euh, full screen on va aller là je sais pas si ça va être euh, oui ça va être bien comme ça là je vous montre le prix de l'or depuis 1974 mais en dollars euh, canadiens on a euh, euh, on a atteint le 2000 dollars c'est une, une, une, une un sommet absolu euh, lorsqu'on parle au niveau américain on ne voit pas euh, cette réalité-là parce que à cause de la, la convertibilité du dollar euh, des autres devises face au dollar américain ben on peut pas voir la réalité que l'or a, a pris dernièrement euh, euh, euh, a connu des records dans d'autres devises dans le dollar canadien c'est ça euh, dans il bon, y, a, y, a, y a plusieurs devises c'est sûr parce que des devises mettons, on s'en va avec euh, ça c'est fou parce que les devises la devise argentine est complètement euh, à, à, assommé face à la devise américaine. Donc, on a des prix d'or euh, avec cette devise-là qui tiennent pas. Mais on va aller voir dans les places plus raisonnables. Euh, le euh, oh, excusez, le dollar... Euh, C'est-tu... Oui, le dollar australien. Regardez, euh, on a vraiment une montée ici euh, extraordinaire. Et ce qu'on vient de connaître comme euh, montée dernièrement, ben, c'est un record. Le dollar australien, quand même, c'est un dollar qui qui est quand même solide, l'Australie est solide, beaucoup de mines euh, là-bas. Donc, euh, en dollar australien, l'or est à est un record de tous les niveaux. Euh, euh, on pourrait prendre de l'or canadien, on l'a vu. Euh, le yuan, non, le yuan, on n'a pas... Mais quand même, vous voyez, on a eu un pic ici qui nous montre, euh, qu'on qu monte. On n'a pas dépassé le dernier sommet, mais on est en montée vraiment. Donc, peut-être de, de regarder... En Suisse, je sais pas comment qui, bon, là aussi c'est encore plus haut. On n'a pas cependant défoncé le dernier sommet. Euh, donc euh, on peut se promener comme ça sur, sur ce, ce site-là ou plusieurs autres sites. Euh, voir euh, la, euh, on a peut-être la livre sterling que j'ai vue, ici, la livre sterling. Bon, regardez Livre Sterling, on avait atteint un nouveau record. Ici, on avait dépassé l'ancien sommet. Donc, en livre sterling également, l'or est vraiment en montée très, très forte. Et maintenant, pour terminer, je retourne au dollar américain. Alors, dollar américain, on est là. Donc, on n'a pas... Euh, mais vous voyez, le, le, le pattern fait en sorte que le sacro sein de américain qui mène sur la planète, euh, qui, qui euh, faut euh, vraiment le comprendre, commence vraiment à, à être abandonné. Euh, ben, la Russie, qui est quand même euh, un pays important au niveau économique... Euh, qui n'est pas partout toutes les États-Unis, mais qui a quand même une économie, euh, a, a, a presque abandonné complètement la devise américaine. Euh, C'est des parties de ces bons du trésor, donc euh, la Russie l'a fait, la Chine l'a fait en grande partie, mais encore beaucoup de devises de dollars de, de, de américains. Plusieurs pays veulent se dédollariser dû au fait que, euh, justement, euh, le dollar roi, qui est à partir de... 1944, aux accords de Bretton Woods, euh, est devenue euh, vraiment la devise euh, officielle mondiale. Et ce que ça a fait, c'est que dans un moment de crise comme l'année passée, tout ça, les autres devises ont craché littéralement. Des pays comme l'Argentine, Venezuela ont craché face à la devise américaine. Euh, donc, il euh, y a une dédollarisation en ce moment qui se produit au niveau euh, de la planète. Et ce qu'on voit au niveau de l'or, c'est un peu ça. Sur le USD, on n'a pas la vraie valeur de l'or. Euh, euh, c'est vraiment relatif au dollar américain euh, là, si on regarde un autre devise comme moi je suis canadien donc euh, la devise canadienne, on voit très très bien qu'on est dans un nouveau sommet donc euh, c'était mon analyse pour aujourd'hui on se revoit bientôt on va suivre euh, les, les indices pour vous et voir ce qui va arriver dans les prochains mois et en 2020, ce qui va arriver euh, avec euh, la nouvelle année